Dans cette vidéo, nous allons reprendre ce que nous avons vu dans la première partie sur les orbitales moléculaires, mais pour un complexe de métal de transition octaédrique ML6. Nous allons voir comment utiliser au mieux l'approche déductive pour simplifier la construction et l'interprétation des orbitales moléculaires. Prenons donc un complexe octaédrique ML6 dans lequel M est un métal de transition et L symbolise un ligand comme NH3, Cl- ou CO par exemple. Cherchons les combinaisons linéaires adaptées à la symétrie pour la construction du diagramme des orbitales moléculaires de type sigma et de type π. Pour simplifier les notations et faciliter la compréhension, renommons les orbitales des ligands en fonction de la nature des liaisons auxquelles elles vont participer. Sigma pour les orbitales hybrides qui pointent vers le métal central et vont donc servir à la construction des liaisons sigma. Pi pour les orbitales P qui sont perpendiculaires aux liaisons ML et selon Z, c'est-à-dire pour L1, L2, L3 et L4, ou selon X pour L5 et L6, et Pi' pour les six dernières. Le complexe octaédrique ML6 appartient au groupe ponctuel cubique OH. Fragmentons notre complexe en deux parties indépendantes du point de vue des opérations de symétrie. Nous avons le fragment constitué par le métal de transition centrale, qui est transformé en lui-même par toutes les opérations de symétrie et le fragment des six ligands, qui sont échangés par certaines opérations de symétrie. La symétrie des orbitales ns, np et n-1d du métal de transition est déterminée directement à partir de la table des caractères. L'orbitale ns appartient à a1g, npx, npy et npz appartiennent à t1u. Les orbitales dz2, c'est-à-dire 2z2-x2-y2 et dx2-y2 sont de symétrie EG, et dxy, dxz et dyz de symétrie t2g. La représentation des orbitales de m s'écrit donc comme la somme directe a1g plus t1u plus eg plus t2g. Cherchons maintenant la représentation pour les 18 orbitales des 6 ligands. On note en premier lieu qu'aucune orbitale sigma ne peut être échangée avec une orbitale pi. Notre représentation peut donc s'écrire comme la somme directe de deux représentations Gamma L égale somme directe gamma sigma plus gamma pi. Établissons les caractères de chacune de ces deux représentations en comptant le nombre d'orbitales non échangées par les opérations de symétrie. Gamma sigma se réduit alors en somme directe A1G plus EG plus T1U et gamma pi en somme directe T1G plus T2G plus T1U plus T2U. Les classes pour sigma ont déjà été déterminées dans la précédente vidéo pour la molécule octahydrique hypothétique SH6. La numérotation adoptée pour Evel6 étant la même que celle choisie pour SH6, voici ces classes. Il nous reste donc à établir les classes pour les orbitales qui forment les liaisons de type π. Commençons par les plus faciles, à savoir les trois classes de symétrie T1U. Notez que ce sont les seules classes de type pi qui pourront intervenir en même temps que les classes de type sigma de même symétrie, les autres classes de type π ayant des symétries différentes de celles de type sigma. La table des caractères nous indique que T1U a pour base les orbitales PX, PY et PZ. Regardons donc les recouvrements entre les orbitales à caractère π, que nous avons noté π et π', et les orbitales PX, PY et PZ placées à l'origine. Commençons par construire une classe analogue à PX. Toutes les orbitales P qui sont perpendiculaires à l'axe X vont donner des recouvrements nuls avec l'orbitale PX. Elles donnent en effet autant de recouvrement positif que négatif avec Px. Par conséquent, elles n'interviennent pas dans la combinaison linéaire de symétrie T1u. Les orbitales qui sont parallèles à l'axe x vont toutes donner lieu à un recouvrement liant puisqu'elles sont orientées dans le même sens que l'orbitale Px. Leurs coefficients sont donc plus 1. Nous obtenons alors, après normalisation, la classe classe de T1u égale 1 demi pi'3 plus pi'4 plus π5 plus π6. Après une analyse analogue des recouvrements avec les orbitales py et pz, nous obtenons les deux autres classes 1 demi de π'1 plus π'2 plus π'5 plus π'6 et 1 demi de π1 plus π2 plus π3 plus π4. Continuons avec les trois classes de symétrie T2G. La table des caractères nous indique que T2G a pour base les orbitales dxy, dxz et dyz. Regardons donc les recouvrements des orbitales à caractère π des ligands avec ces orbitales, placées à l'origine. Commençons par les recouvrements avec l'orbital dxy. Les orbitales π et π' des ligands L5 et L6 sont sur les plans nodaux de l'orbital dxy. Les recouvrements de ces orbitales avec dxy sont donc nuls. Il en est de même pour les orbitales π des ligands L1, L2, L3 et L4, qui sont elles aussi sur les plans nodaux de l'orbital dxy. Qu'en est-il des recouvrements des orbitales pi' de ces mêmes ligands Considérons par exemple le recouvrement de pi' de l1 avec dxy. Il est positif, c'est-à-dire liant, d'où un coefficient plus +1. Par contre, le recouvrement de pi' de l2 avec dxy est antiliant. Il faut donc prendre un coefficient moins -1 pour obtenir un recouvrement liant avec dxy. Après analyse des recouvrements des deux autres orbitales pi' de L3 et L4, nous obtenons après normalisation classe de T2g égale 1 demi de pi'1 moins pi'2 plus pi'3 moins pi'4. Avec une approche de même type pour dxz et dyz, nous obtenons les deux autres classes. Intéressons-nous maintenant à des cas plus difficiles, les trois classes de symétrie T1g. Celle-ci pourrait être obtenue de façon méthodique avec l'opérateur de projection mais utilisons une approche déductive à titre d'entraînement. La table des caractères nous indique que T1G a pour base les trois rotations Rx, Ry et Rz. Ce ne sont pas des orbitales, nous ne pouvons donc pas utiliser une approche déductive avec des recouvrements. Nous allons donc utiliser les propriétés de symétrie. Nous savons que les classes doivent avoir les mêmes propriétés de symétrie que les trois rotations. Prenons par exemple la rotation autour de Z, RZ. Les orbitales pi et π' portées par L5 et L6 sont transformées en moins elles-mêmes par la rotation d'ordre 2 selon Z, alors que la rotation RZ est conservée par cette même rotation d'ordre 2 selon Z. Elle ne change pas de sens. Ces orbitales ne peuvent donc pas participer à la combinaison linéaire adaptée à la symétrie T1G. Les orbitales libellées pi des ligands L1, L2, L3 et L4 sont inversées par le miroir σH alors que la rotation RZ est conservée par σH. Elle non plus ne participe pas à la classe. Restent les orbitales libellées π' des ligands L1, L2, L3 et L4. On voit qu'elles sont tangentes à un cercle dessiné autour de l'axe Z. On imagine qu'elles sont adaptées pour former une classe de même symétrie que RZ, moyennant un choix convenable des coefficients. En particulier, la classe doit être conservée par la rotation d'ordre 4 autour de Z. Ceci n'est possible qu'en prenant la combinaison π'1 moins π'2 moins π'3 plus π'4. De façon intuitive, en remplaçant chaque orbitale par une flèche orientée du lobe négatif vers le lobe positif, on voit que cette combinaison est analogue à une rotation autour de z. Nous avons alors, après normalisation, la classe, classe de T1g, égale 1 demi π'1 moins π'2 moins π'3 plus π'4. Il est maintenant facile de faire la même chose pour les deux autres classes de T1g. Terminons par le cas le plus compliqué, celui des trois classes de symétrie T2U. En effet, la table des caractères ne nous donne aucune base sur laquelle s'appuyer, aucune orbitale S, P ou D, ou même une rotation. Il existe alors deux possibilités pour néanmoins être en mesure d'établir les classes. La première possibilité consiste, bien évidemment, à utiliser l'opérateur de projection et orthogonaliser les trois classes ainsi obtenues avec les neuf classes que nous avons déjà et qui, elles, sont, par construction, déjà deux à deux orthogonales. La seconde possibilité, c'est d'utiliser une table plus complète qui nous donne des bases avec des produits cartésiens d'ordre supérieur à 2. En termes d'orbitales atomiques, cela veut dire une table avec des orbitales f, g, h, etc. C'est ce que nous allons faire en utilisant les tables calculées de Gernot Katzer que l'on trouve sur le site web Character Tables for Point Groups Used in Chemistry. Ce site contient énormément d'informations. Vous pouvez même y réaliser vos réductions en représentation irréductible. Nous n'avons ici besoin que d'un complément pour la représentation irréductible T2U du groupe ponctuel OH. La table nous indique qu'une base possible pour T2U est constituée par les orbitales f, x, y, z, f, y, y, Z2-X2 et FZ-X2-Y2, dans un système cubique approprié pour le groupe OH. C'est l'information qu'il nous faut. Mais attention, Gernot Katzer nous indique sur son site qu'il n'a pas utilisé les noms complets des orbitales et que par conséquent, elles ne sont pas en l'état nécessairement deux à deux orthogonales. Il faut donc récupérer quelque part les bonnes formules. Elles sont par exemple disponibles sur le site web The Orbiton de Mark Winter. On y trouve par exemple le fait qu'une orbitale appelée fz3 a une fonction angulaire qui dépend de z fois 5z2 moins 3r2, le tout sur r3. Soit si on fait abstraction du r3 au dénominateur, de z fois 2z2 moins 3x2 moins 3y2. C'est cette information qui nous permet de correctement dessiner l'orbitale fz3. Pour les orbitales f de symétrie T2u qui nous intéressent, on a la chance d'avoir dans les noms les bonnes dépendances angulaires. Pour la première, x fois z2 y2, pour la seconde, y fois z2 x2, et pour la dernière, z fois x2 y2. Nous allons donc regarder les recouvrements de nos orbitales pi et p' avec ces orbitales. Commençons par le recouvrement avec fx z2 y2. Mais pour cela, il faut pouvoir dessiner l'orbital. Soit vous trouvez sa forme sur un site web fiable ou dans un ouvrage, soit vous devez la dessiner à partir de son expression. C'est-à-dire en notant que c'est le produit de z2-y2 par x. C'est ce que nous allons faire. Commençons par dessiner une orbitale dz2-y2 en prenant une orbitale pz au carré, c'est-à-dire deux lobes positifs selon z, moins une orbitale py au carré, c'est-à-dire deux lobes négatifs selon y à cause du signe moins. Il nous suffit maintenant de qualitativement multiplier ceci par une orbitale px. Ceci dédouble les lobes, avec 4 lobes qui conservent leur signe du côté des x positifs, puisqu'on multiplie par des quantités positives, et 4 lobes qui changent de signe du côté des x négatifs, car on multiplie par des quantités négatives. Et bien entendu, un plan nodal entre les deux, puisqu'on multiplie par 0 lorsqu'on est dans le plan yz. Bien évidemment, les calculs sont plus complexes que ceux que nous venons de faire, mais on obtient le bon arrangement des lobes, ce qui permet de retrouver facilement les orbitales. Voici la variation angulaire de l'orbitale réelle fxz2-y2. On voit qu'on avait bien deviné le nombre et la répartition des lobes. Nous sommes maintenant en mesure d'analyser les recouvrements des orbitales pi et pi' des ligands avec l'orbitale fxz2-y2. Quel est par exemple le recouvrement entre pi'1 de L1 et l'orbitale fxz2-y2 Nous voyons qu'il est nul puisqu'il y a autant de recouvrements positifs que de recouvrements négatifs. Pi'1 de L1 ne rentre donc pas dans la combinaison linéaire de symétrie T2U. Il en est de même pour Pi1 de L1 et pour les orbitales Pi et Pi' de L2. On obtient aussi des recouvrements nuls pour Pi de L3 et L4 et pour Pi' de L5 et L6. Pour Pi'3 de L3, le recouvrement est négatif. Le coefficient de Pi'3 dans la classe est donc moins 1. Pour Pi5 de L5, le recouvrement est positif. Le coefficient de Pi5 dans la classe est donc plus 1 etc. À noter que tous les lobes de l'orbital fxy2-z2 étant de même amplitude, tous les coefficients seront plus 1 ou moins 1. Au final, on obtient, après normalisation, classe de t2u égale 1 demi, moins pi prime 3, moins pi prime 4, plus pi 5, plus pi 6. On obtient de la même façon les deux autres classes. Voilà, c'est terminé. Nous avons construit toutes les classes des orbitales des ligands. A partir de là, il est possible de construire les orbitales moléculaires du complexe ML6 en combinant les orbitales du métal de transition et les classes de même symétrie des ligands. Ceci permet d'établir un schéma d'orbitales moléculaires qualitatif en énergie. Celui-ci ne peut cependant pas être général car tout dépend des ligands et du métal de transition. Un premier schéma en énergie des orbitales moléculaires peut être décidé pour la partie sigma. Il est analogue à celui construit pour SH6 si ce n'est pour la position des orbitales n-1d qui, pour un métal de transition, sont les orbitales de valence les plus basses en énergie. On voit que les orbitales moléculaires T2g issues du métal sont non liantes, alors que les orbitales moléculaires 2eg, principalement issues du métal, sont antiliantes. C'est ce type de schéma qu'on obtient par exemple pour un complexe avec un ligand donneur sigma comme NH3, qui se lie au métal par le biais du doublet non liant de l'azote porté par une orbitale hybride SP3 qui pointe vers le métal. Introduisons maintenant les classes de type pi. Pour un ligand donneur pi, comme Cl-, ces classes de type pi ne sont pas très hautes en énergie. Les classes de T2g des ligands se combinent avec les orbitales atomiques du métal pour créer des niveaux 1-T2g liant plus bas en énergie et des niveaux 2-T2g g antiliants plus hauts en énergie que les niveaux de départ, mais toutefois en dessous des niveaux 2-EG anti -liants. Les autres niveaux T1g, T1u et T2u restent non liants. Notez que nous avons simplifié le schéma en omettant les interactions entre les classes de T1U de type pi et les orbitales moléculaires déjà construites de même symétrie. A l'inverse, pour un ligand accepteur pi comme CO, les classes de type pi sont plus hautes en énergie. Les classes de T2G se combinent pour créer des niveaux 1 T2G liant plus bas en énergie et des niveaux 2 T2G antiliant plus haut en énergie que les niveaux de départ et qui se retrouve cette fois-ci au-dessus des niveaux 2EG de antiliant. Ceci a bien entendu des conséquences sur les propriétés des complexes. Dans cette vidéo, nous avons élaboré les combinaisons linéaires adaptées à la symétrie pour un complexe octahédrique de métal de transition, uniquement par une approche déductive. Au cours de la procédure, nous avons vu comment utiliser au mieux cette approche déductive, même pour des cas relativement complexes avec des rotations et des orbitales hautes que les orbitales S, P ou D.